Suivant ben allez-y, présentez-vous. Euh, bonjour, euh, je m'appelle Alexandre, euh, 35 ans, euh, je suis comédien... Attends, euh, attends, attends, attends, attends, attends. Bah, bien sûr que t'es comédien ah, T'étais pas venu là en tant boucher ah putain, mais qu'est-ce que vous pouvez être pénible à me sortir tout le temps la même chose J'imagine que, que l'autre, là, il va me sortir la même chose. Hein bah, Moi, je m'appelle David. Je suis comédien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ok, ouais. Bravo, ouais. faites-moi faites, faites, faites la scène, là. Euh, tu fais chier, euh, sans déconner, euh, tu, tu pouvais pas la, la boucler T'as vu ce que, ce que ça fait ouais, T'es drôle. Je crois que je l'ai fait exprès. Mais bordel euh... Euh, Je t'avais dit, euh... tu pouvais pas te retenir. Si, t... si tu faisais pas tout ça, on... Mais nous on serait pas là quoi. Ça, ah, on... bah, bravo, bravo. On serait pas là. Ouais. Super les gars Merci, Merci de m'avoir ouais. fait perdre mon temps. Allez <rire> Allez Suivant Suivant Au revoir, monsieur. Putain, entre lui et l'autre qui arrête pas de me harceler, ça commence bien. Décroche, ça peut un truc pour nous. Ah, je sais pas, je t'ai dit, je le sens pas, ce gars On va chez moi Hein Oui, bah, si tu veux. Ah, tu vois pas le truc c'est voilà la blague, euh, la foirée, quoi, la nana, euh, c'est foutu de la gueule. Oh, tu m'écoutes ou quoi euh, Non, je c'est un truc. Un truc. Ouais, je me dis que tout, tout ça c'est du flan, qu'on fait une erreur, qu'on ne voit rien, qu'on sera jamais acteur et, et que c'est des rêves de gosse quoi. Mais non, mais dis pas ça. Hein. Te décourage pas ma poule. Euh, Dis-toi que des mecs comme ça, on va forcément rencontrer d'autres. Hein, c'est certain. Mais euh, moi, je reste persuadé que si on y croit, si on se donne les moyens, il euh, n'y a pas de raison, voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, ok. C'est vrai que ça fait un peu cliché ce que je dis, je reconnais. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme toute chose impossible, ça fait peur. Ça, ça, je le comprends, pas de problème. Regarde, par exemple, ta mère. Au début, je ne la connaissais pas, elle me faisait peur. Voilà, maintenant, ça va mieux. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que... J'y crois, mais sans toi ça m'intéresse pas, voilà. j'ai besoin de toi, je te le dis clairement on a toujours fonctionné comme ça, enfin, tu me soutiens, je te soutiens, je t'ai toujours soutenu, tu m'as toujours soutenu, donc euh, il faut qu'on continue comme ça, cette aventure moi sans toi c'est mort. tu mmh. va savoir peut-être qu'un jour on aura un Oscar. Ben voilà, c'est ça, il faut avoir de l'ambition exactement. Et voilà, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est sûr qu'on va vivre un truc de fou, mais j'en suis persuadé, mon pote. Je me vois déjà à la cérémonie. Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'Oscar de meilleur acteur pour le film Pokémon 4 bah écoutez, je suis super ému, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je voudrais remercier mon ami Alex, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Euh, ma maman avec qui je suis parfois un petit peu dur, il est vrai, et bien sûr Nintendo. Et pour tous ceux qui nous regardent là en ce moment, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à rajouter juste pour nous Écoutez, Stacy, est-ce que vous savez euh, que fait Pikachu avec de l'eau et du savon Non, je ne sais pas, euh, mais vous allez me le dire. Des bulles bizarres. How does it feel to win your first Oscar for Best Actor in Mission Impossible 15? Well, you know, it's not a surprise. I've been working so hard and everybody loves me. And um, your inspirations? Oh, um, people like uh, Francois Truffaut and Mark Dossel. You know, guys like that. And, mm -hmm. Oh, Angelina! Hey, hey I'm single now. Yeah, Angelina, wait, ouais. who okay, coming Oh putain c'est autre con. Bon par contre, du leur, euh, moi il faut que j'y aille là, j'ai une visite à faire. Tu vois quoi tu, tu restes là Tu m'attends euh, T'y vas tu... Non, je vais rentrer à la maison. Tout comme quoi. tu veux. Hein. On se voit demain pour notre premier tournage. Carrément. C'est quand même un truc de dingue. On a juste envoyé des photos et ils nous ont pris. Euh, c'est tout. C'est clair. C'est ouf. Mais non. appel à une décoratrice pour nous aider à projetés, ça ne vous dérange pas Ah non, pas du tout non. Bonjour. Bonjour Vous allez bien Bonjour Elisabeth, enchantée. Alexandre, enchanté. Décoratrice. Agent immobilier. D'accord, d'accord. Bien euh, ben écoutez, on est dans une belle pièce à vivre, hein. on est sur du 22 mètres carrés environ. Comme vous voyez, c'est assez lumineux, ça laisse libre cours à l'imagination. D'ailleurs, euh, Elisabeth, un, un avis déco peut-être Oui, bien sûr. Donc ici, en effet, les tons sont plutôt neutres, donc euh, moi ce que je vous propose, c'est d'amener peut-être un petit peu de couleur, mmh. un petit peu de peps, quelque chose qui vous ressemble vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Oui, euh... ouais, excellente idée, moi. J'avais pensé à la même chose, la couleur, de toute façon, ça, ça rend la pièce plus vivante aussi. Hein. Puis on arrive à se projeter comme ça. Et vous, Alexandre hmm Vous en pensez quoi Ah, euh, vous savez, moi, la déco, c'est pas trop mon truc. Hein. Non, je dirais tout simplement que pour moi, l'essentiel dans une, une pièce de vie comme celle-ci, c'est... Eh bien, c'est de s'y sentir bien avec la personne de son choix. Vous avez raison. En amour comme en immobilier, mieux vaut ne pas se tromper. <rire> <rire> On passe à la suite. Là, les propriétaires laissent la cuisine telle qu'elle hein, tout équipée, donc euh, en gros telle que vous la voyez je verrais bien un plan de travail en béton ciré ici mmh. avec un sol légèrement plus moderne mais bon ça, mmh. ça va c'est pas très cher hein, ça se fait très bien mmh. bon, puisqu'il y a bien entre mecs hein, on peut se l'avouer hein. c'est qu'on mange quand on veut on invite qui on veut enfin des cours entre potes enfin euh, il n'y a pas de nana pour nous emmerder quoi <rire> ça c'est sûr Excusez-nous, Elisabeth. Hein. Ce n'est pas contre vous. Ah non, non, bien sûr. Vous savez, je, je ne sais pas ce que certains feraient sans femme, hein, la façon dont ils vivent seuls. <rire> oh, bah, vous savez, ils feraient la fête sans se prendre la tête, hein. On devrait en faire un slogan, tiens. Ouais, bien sûr. Bon, oh, bah, si on passe à la partie nuit. On s'y sent bien J'aime bien. Ah, la chambre. La nuit d'amour du couple Lieu sacré des plaisirs charnels aux souvenirs éternels Ou pas pas sûr forcément qu'on s'en souvienne. Ah, ça c'est sûr qu'il faut savoir comment s'y prendre. Tout va bien Ah oui oui. Ah oui, oui bien sûr. Ah. On, on échange simplement entre professionnels. Non mais vous vous connaissez là. Ah ah non Ah non non pas du tout. Euh, bon bah écoutez la visite est terminée donc euh, je vous en prie. Allez-y. À ah ben bientôt. Ah bon Ça, je ne saurais pas m'y prendre. Je sais pas. Visiblement, tu t'en souviens pas. Bon, tu fais quoi de beau après Je rentre. Oscar m'attend là-bas. Eh hey, Tu sais qu'on a notre premier tournage avec David. Ça y est, on avance. Cool. Bon, t'es pas trop stressé, toi Bah, si, si, un peu, et toi Ouais, ouais, pareil, mais. Ouh. Bon, allez, ça va être notre premier tournage, enfin, ça y est, on avance, tu vois C'est clair, bon, allez, ça va le faire, c'est parti. Allez. Bonjour. Bonjour. Alexandre Bonjour. David, je suppose Ouais, madame. Suivez-moi. Putain, les mecs, je suis vidé là. On n'en refait pas d'autres là. Hein. J'ai été, euh, été au top comme d'habitude. Hein Salut, ma belle. Je oh crois que t'es un bon toi, tu sais. Merci, merci, ma mère. Allez, ciao. Par ici. Les garçons Voilà. Vous allez attendre ici qu'on de vous chercher. Ok, attendez, par contre, euh, on n'a pas de texte, on, on joue quoi C'est quoi l'histoire Ah, parce qu'on vous a pas expliqué. Non. <rire> Désolée. Bon, écoutez, de toute façon, c'est bientôt votre tour. Bon, J'ai mon collègue qui va venir vous expliquer. En attendant, bah... Mettez-vous à l'aise, hein <rire> Putain, mais c'est quoi ça Je le sens pas. Mais je le sens pas du tout. Alors. Calme-toi, calme-toi. Tu l'as trouvé où cette annonce Je sais plus, moi j'en sais rien. Bon les gars, c'est vous les prochains <coughs> Oh putain la vache Non, pas... mais non. non mais monsieur, alors monsieur, je pense qu'il y en a un malentendu. Euh, c'est pas du tout ce qui était prévu euh, à la base. Bah ah, détendez-vous les gars, ça va bien non, se passer. Non mais on peut pas. On va bien s'occuper de vous, d'accord D'accord. J'ai envie d'avoir hein. <rire> mal, putain Ah mais si Non Si, euh... si, si Allez, allez, on a un film à tourner là, on y va, allez, allez! Hop, hop, hop, hop, hop, hop! T'es gentil, ils sont à moi ces deux-là, hein? Ah, Qu'est-ce qu'on fait là? Je, je savais pas que vous veniez. Parce que vous le connaissez, Mais tu rigoles, tu sais pas c'est qui. C'est l'un des plus grands directeurs de casting! Ouais, mon super star! Hé, hé, hé, hé, hé, t'es mignon mon grand. Eh hey, oh! Hein? Faut que je parle avec mes copains. Hein? T'es gentil. Bon bah alors les gars, vous répondez jamais. Oh, Kiriku, t'es encore là toi? Allez, ramasse ta poutre là, va faire de long plus loin! Allez, file! On peut parler 5 minutes, les mecs, là Allez, installez-vous, là. Eh, hey, oh Allez, ça va bien se passer. Allez, assieds-toi. On s'assoit, les gars. Faut que je vous parle d'un truc de seconde. Alors, c'est quoi, là C'est ça pour vous, le cinéma, là Et Si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai un deal à vous proposer. Je crois qu'on est parti du mauvais pied la dernière fois. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai un ami réalisateur russe qui cherche de dudus dans votre genre. cest dans notre genre, enfin, comment ça Dans votre genre, c'est-à-dire que là, là, actuellement, là, j'ai pas le temps de vous faire un dessin, là, si tu veux. Hein Alors si on y va, c'est maintenant Et puis je dois vous avouer que le Marquis de Zigonet commence à me faire flipper Donc qu'est-ce qu'on fait hein J'appelle Jacqueline, on fait les papiers Ou je rappelle Kiriko C'est comme vous voulez Never become...